Bonjour, nous voici pour notre première séance de SketchUp. Nous allons voir deux choses importantes. La première, c'est le déplacement dans la vue en 3D. La seconde partie, ce sera la découverte des outils de dessin. Alors, pour le déplacement dans la vue, tout se fait avec la molette de votre souris, donc ce qui se trouve entre votre bouton gauche et votre bouton droit. Si on utilise la molette de façon standard, en la faisant rouler, ça nous permet de zoomer ou de dézoomer sur la vue. Si on appuie, si on clique sur la molette, en déplaçant la souris, ça nous permet de faire pivoter la vue dans le sens qu'on veut. Voilà. Et enfin, si on appuie sur la molette, mais en maintenant la touche majuscule du clavier enfoncée, ça permet de déplacer la vue de gauche à droite Voilà. vous allez voir par la suite qu'il est très important de toujours adapter la vue au travail qu'on a à faire si on doit travailler sur la fenêtre par exemple eh bien on va essayer de se positionner le mieux possible pour voir correctement la partie sur laquelle on doit travailler voilà il va falloir vous exercer un petit peu à utiliser tout ça dans la séance deuxième chose il va falloir commencer à comprendre un petit peu la philosophie de ce logiciel. Le principe, c'est que l'on va dessiner des formes à plat. Ça peut être des rectangles, des cercles, des polygones. Vous pourrez voir, il y a différentes sortes d'objets. Et que grâce à l'outil pousser-tirer, on va pouvoir leur donner du volume. Donc il va falloir vous exercer un petit peu à utiliser également cela. On peut redessiner sur un objet une autre partie. Hop, celle-là, on va l'enfoncer. On va dessiner, voilà, deux, trois petites choses, histoire de comprendre. Et si vous voulez que ce soit un peu plus joli, le pot de peinture, vous prenez ce que vous voulez. Je vous laisserai naviguer un petit peu dans les différents onglets, et puis vous pouvez mettre de la couleur... Voilà, sur vos objets. Voilà, donc pour résumer, aujourd'hui, on s'entraîne à adapter la vue. Je tourne autour, je zoome, je dézoome, je déplace, etc. Pour pouvoir travailler confortablement, je m'entraîne à dessiner des objets en volume. Voilà, et ce sera tout pour aujourd'hui. Bon travail à tous